Est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, je suis Marie Al Habadi, déléguée générale à la protection de l'enfance. Depuis combien de temps euh, Depuis trois ans, j'ai été délégué à la protection de l'enfance euh, dans les gouvernements, euh, pendant 12 ans. Donc euh, Je faisais du travail de terrain avec les enfants, avec les institutions publiques, juridiques, policières, et de, de et de santé, bien sûr, l'information professionnelle et la santé, euh, la, les affaires sociales et maintenant je suis euh, délégué général à la protection de l'enfance qu'est-ce que c'est euh, cette... c'est la convention internationale des droits de l'enfant qui a été ratifiée euh, par la Tunisie en 91 et l'article 47 de la, de, de, de la nouvelle constitution de 2014 du 27 janvier 2014 qui dit que les droits de l'enfant euh, sont euh, euh, c'est une obligation pour les parents et pour l'État, pour garantir la dignité, la santé, la protection, l'éducation à ces enfants-là. Donc, c'est les parents et l'État qui sont obligés de garantir ces droits-là à l'enfant tunisien. Est-ce que vous pouvez nous le lire en arabe Bien sûr. على, الدورة، على الدوله على توفير جميع انواع الحمايه لكل الاطفال دون تمييز وفق المصالح الفضله للطفل